Vous êtes entrepreneur, vous travaillez seul, comment se motiver Cinq axes pour y parvenir. La motivation est tout ce qui peut pousser une personne à réaliser certaines actions et à persévérer jusqu'à atteindre ses objectifs. Elle est déterminante pour l'apprentissage. La motivation génère la production d'activités personnelles et professionnelles. Premièrement, fixez-vous des objectifs. Deuxièmement, n'ayez pas peur de commettre des erreurs. Sachez que le cerveau apprend grâce à l'erreur. Prendre un risque de faire une erreur est un moyen d'avancer. Rappelez-vous lorsque vous apprenez à faire du vélo. Troisièmement, Apprenez tous les jours quelque chose de nouveau. Quatrièmement, soyez positif. Cinquièmement, faites-vous aider pour garder le cap, avec du coaching, de l'accompagnement, une formation. Vous voulez être accompagné pour améliorer vos compétences sur l'outil informatique Word, Excel, PowerPoint ou pour la mise en place de vos profils réseaux sociaux de votre entreprise Contactez-moi